Salutations, ici David, dans le quick tip d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi votre trafic ne sert à rien. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs et de personnes qui cherchent à augmenter à tout prix leur trafic alors qu'ils n'ont pas d'entonnoir de conversion derrière. Ben, ce qui va se passer, c'est que euh, vous allez faire beaucoup d'efforts, parfois des dépenses pour avoir du trafic, mais derrière, du trafic qui ne va pas se transformer en argent. Et si ce trafic ne se transforme pas en argent, vous perdez votre temps et votre investissement. Le truc, c'est qu'il n'existe pas, alors une idée crucial à retenir c'est qu'il n'existe aucune source de trafic gratuite même les sources de trafic gratuites comme le référencement c'est payant vous devez payer avec votre temps vous devez payer parfois avec de l'argent quand vous, quand vous utilisez votre temps pour faire quelque chose c'est comme vous payez. C'est comme si vous payiez de l'argent à vous même pour faire la tâche donc même si la tâche est gratuite c'est quand même payant et si vous ne savez pas le faire ben il voilà, faut engager un référenceur etc pareil pour toutes les tâches gratuites voilà si c'est du guest post voilà il faut quand même écrire le truc donc c'est du temps donc c'est de l'argent que vous payez à vous même donc il n'existe aucune source de trafic gratuite voilà donc à partir de là s'il si n'existe aucune source de trafic gratuite ça veut dire que vous allez devoir payer un certain montant pour obtenir du, du trafic et donc si vous payez un certain montant pour obtenir le trafic euh, il faut obtenir un certain montant de l'autre côté en retour sur investissement si vous faites pas ça bah, votre entreprise elle fonctionne pas et euh, vous n'avez aucune raison d'être alors que la plupart des gens se concentrent sur augmenter son trafic avant d'améliorer l'entonnoir de conversion. L'idée c'est d'abord d'améliorer l'entonnoir de conversion, de faire en sorte que vous, avez, que vous ayez un entonnoir de conversion qui convertisse des visiteurs en clients, pour que vous puissiez savoir exactement, voilà, si j'envoie 100 visiteurs sur telle page, combien je vais avoir de clients et combien ça va me rapporter et en faisant ça, en faisant cette simple action, en vous focalisant d'abord sur l'entonnoir de conversion et le système de votre entreprise, eh bien après vous pourrez vous concentrer sur le trafic et euh, vous n'hésiterez plus une seule seconde même à investir en publicité puisque vous saurez combien ce trafic va vous rapporter ensuite. Alors c'est important au début, euh, avant même d'avoir l'entonnoir de conversion de Faire quelques techniques et stratégies pour obtenir du trafic. Pourquoi Parce que ça vous donne une crédibilité, ça vous amorce l'activité, ça vous permet de faire des tests. Donc c'est très important de d'abord commencer à avoir un petit peu de trafic, mais de ne pas vous focaliser dessus uniquement sur le trafic et de dire voilà, quand j'aurai suffisamment de trafic, ensuite je vais rentabiliser. Avoir un petit peu de trafic, ensuite monétiser votre site internet, mettez en place l'entonnoir de conversion. Et une fois que l'entonnoir de conversion est testé et prouvé et que vous savez combien il vous rapporte, que vous savez que si vous, vous amenez 100 visiteurs ici, ça vous rapporte tant, Ensuite, vous pourrez vous focaliser à 100% sur le trafic. Le trafic, la source de trafic, c'est le plus important, mais une fois que vous avez mis en place l'entonnoir de conversion. Donc, c'était David pour ce nouveau Quick Tip. À très vite.